La boule de pétanque a laissé une empreinte dans le sol. Cette empreinte a la forme d'une calotte sphérique de diamètre 5 cm. La profondeur est 1 cm. Calculez le diamètre de la boule. On va utiliser l'indication de Mareva qui nous accompagne dans le manuel ne nomme X le rayon de la boule. On va dessiner la boule entière. Ici, on a la calotte sphérique. C'est l'empreinte de tout à l'heure. Alors, ce diamètre est 5 cm. Je vais appeler O' le centre du cercle de coupe et O le centre de la boule. On va appeler A et B, deux points diamétralement opposés, sur ce cercle. Le rayon de la boule, ça comme disait Mareva. O, o serait combien Ici ça fait 1 cm de profondeur. Donc euh, c'est là la profondeur de 2 cm. Alors, combien il reste si tout ça, O C, on va dire, C c'est que OC, c'est le rayon de la boule, qui est X, comme O'C est égal à 1 cm, il résulte que O' égale X moins l'un. X moins l'un. Ici, bien sûr, si je relis O'A, j'ai un joli triangle O'A, rectangle en O'. C'est la propriété de base de la camisphérique. O' c'est droite et perpendiculaire au plan de cette section. Donc O'A. C'est un angle droit, et on connaît aussi dans ce triangle on connaît, le diamètre 5 cm de cette section. Donc, au plus A, c'est la moitié 2,5 cm. 2,5 au plus A, au A et 5, au au plus 5, x moins 1. Deuxième rectangle, on peut appliquer Pythagore dans le triangle O'A, l'hypoténuse au carré, x carré, égale le côté x moins 1 au carré, plus l'autre côté au carré, 2,5 au carré. Il reste à résoudre cette équation pour trouver le rayon de la boule, et par conséquent, le diamètre. On développe, x carré égale d'un le remarquable, x carré moins 2x plus 1 plus 6,25. 7,5 au carré, 6,25. On soustrait x carré de deux membres. 0 égale moins 2x plus 7,25. On passe 2X dans le premier membre, comme on dit, on additionne 2X dans le deuxième membre. 2X égale 7,25. 2X, c'est le diamètre de la boule. 2 égale 7,25. Il reste à vérifier avec une boule du commerce si vraiment le diamètre d'une boule de pétanque est de 7,25 cm. Et maintenant, la solution d'un élève avec cosinus. Je rappelle, voilà toute la boule de pétanque qui a laissé ici une empreinte. O'C égale 1. O'A égale 2,5 cm, parce que c'est la moitié du diamètre de 5 cm. Du coup, dans le triangle rectangle A o prime C, on peut calculer l'hypoténuse avec Pythagore. AC égale racine de 2,5 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne racine de 7,25. Bon, j'ai extrait le triangle O'AC. Comme OA et OC sont des rayons de la sphère, OA et OC sont de même longueur. Du coup, je trace la perpendiculaire OD et dans le triangle social, cette hauteur est aussi médiane, médiatrice, autrement dit AD égale DC. Ce qui nous donne, par exemple, DC égale racine de 7,25 sur 2. Bien. Alors voilà l'idée de mon élève c'est de calculer cosinus de deux angles. D'abord cosinus de AC O'AC O' est là. AC dans ce triangle. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent c'est O'C. Hypoténuse c'est AC. O'C, tout le monde sait, ça fait 1. Et AC, on vient de calculer, c'est racine de 16,25 et cosinus de DCO, qui au fait c'est le même angle, DCE, DCO, le même angle, mais dans le triangle DCO, qui est aussi rectangle. Et là, on a aussi côté adjacent, autrement dit DC, sur hypoténuse OC. DC, de nouveau, c'est la moitié de AC, racine de 7,25 sur 2, sur OC. Ces deux quotients sont égaux, parce que c'est le même cosinus, donc, on égalise 1 sur racine carrée de 7,25 égale racine carrée de 7,25 sur 2 sur OC. Le produit en croix, autrement dit, deux quotients sont égaux si ou seulement si les produits en croix sont égaux, OC fois 1, autrement dit OC, est égal à ça fois ça, ce qui nous donne 7,25 sur 2. Je rappelle, je rappelle la propriété très connue, racine de A fois racine de A est égale à A. Autrement dit, on n'a pas besoin de calculer la racine carrée de 7,25. OC donc est égal à racine carrée de 7,25 fois racine carrée de 7,25 sur 2, ce qui nous fait 7,25 sur 2. Du coup, 2 OC, autrement dit, 2 fois OC, autrement dit, la diamètre de la boule, ça fait 7,25 cm. Voilà notre solution, plus simple peut-être que la précédente.